Bah écoute, j'ai pas vu Valérian de Luc Besson, ça, ça avait l'air assez naze, même s'ils a mis des belles affiches sur la garde de Poitiers sur le. C'est un super film. Avec euh... Oh la vache Ça ah, va, bien. T'as vu le, le film Frère des ours C'est avec. Euh... Non, c'est un, un dessin animé. Genre, en fait, c'est un mec qui le frère des ours parce qu'il vit avec ouais. des ours. Waouh, waouh, waouh, waouh Ah wow. là, je suis tombé, Paul Putain, merde, ça va ah, je suis tombé Putain, tu t'es pas blessé T'as vu le film euh, Spirit, les l'étalon des plaines C'est le cheval qui... Euh... Ouais, en fait, c'est un cheval, il est genre très libre dans les plaines, c'est un étalon... Waouh, waouh, oh, mec ah. Ça va Ah, je suis tombé Pas de bobo Le film euh, Ratatouille. C'est... C'est... Je... un rat Non, c'est avec l'orque, là, tu sais, en fait, c'est un orque, il est... Wouah, et... oh, merde ah. ah, ça va, couf Ça va, suis vrai, Ça va, tu... Je suis tombé. Tu t'es blessé non Je suis tombé. Pas de bobo Ça va tes pieds, t'as pas trop mal Parce que ça fait quand même longtemps qu'on marche. J'ai un peu mal là sous la bouche de père en fait. Oh waouh merde ah. ah la vache, Putain mais Quelle figure Ah je suis tombé Y'a pas de mal Je suis tombé. T'es pas cochonné Ah, je suis tombé. Est assez... On est enfin arrivé après cette longue marche. Hein. Ouais. Ça va faire du bien de se reposer. Ah bah ouais, moi je suis Oh waouh waouh Ah putain ah, ah bah au tout dernier moment Ah putain je suis tombé ça T'as de blessure là Ça je suis tombé Et Rien de cassé Je suis tombé Pas de mal Je suis tombé